Wesh, ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors dans un premier temps avant de commencer toute hostilité, je tiens à remercier toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui les partagent, qui les commentent, un grand merci et un grand bisou, j'espère que vous êtes contents et que je fais du bon boulot, mais vous inquiétez pas, hein, je suis en train de travailler sur d'autres programmes que je vais vous, pro, que je vais vous proposer, j'espère que vous allez apprécier et surtout, il faut bien me suivre, hein. tu comprends Parce que tu vois, il y a mon Instagram, il y a mon Twitter, il y a tout ça qu'il faut suivre. Parce que des fois, je viens dans ta ville, t'es même pas au courant. Et après, tu viens, tu m'agresses. Ouais, faut dire, fallait me dire que tu étais venu, moi, je pas au courant. Bon, maintenant, sachez que je me déplace. Je viens dans vos villes, dans vos pays. Je fais le show et tu payes Ah oh là là Mais en tout cas, merci, mesdames et messieurs. Je suis très content de ce qui est en train de se passer pour moi. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous et à moi. Parce que si moi, je fais rien... Hein vous, vous n'êtes pas là pour dire ah, « C'est bien, donc on est ensemble, c'est un travail mutuel, je travaille, vous kiffez ou vous kiffez pas ?» Bon, en tout cas, on va revenir sur cette euh, tiraille qu'il y a entre Karim Benzema et Didier Deschamps. On peut constater que ces deux-là sont des gros menteurs professionnels. Parce qu'on les a vus tous les deux, se serrer la main, se faire des bisous, dire que la hache de guerre, elle était enterrée. Mais la hache de guerre, elle n'était pas totalement enterrée, le manche Continuer à être dans l'air. Ce qui voulait dire que les deux avaient la possibilité de prendre la hache à tout moment. Et qu'est-ce qui s'est passé On a vu Didier Deschamps asséner des coups de hache dans le dos de Karim Benzema juste avant la Coupe du Monde. On se souvient quand il a dit « Ouais, Karim, il est blessé, il peut pas jouer. » Ensuite, Karim, il est parti en Espagne. Ils ont dit, les Espagnols, ils ont dit « là esta su so, una semana, se, está bueno. » Donc là, Karim Benzema, il a commencé à être fâché. Il a commencé à dire « Oh là là, il y a que des menteurs. » Il a commencé à faire des postes subliminales. « Ouais, je suis tout seul. Ouais, je sais pas quoi. » Il s'est pris pour un rappeur. Et là, il vient nous dire que maintenant, il va devoir s'expliquer devant le peuple. Karim Benzema, on sait que toi et Didier Deschamps, vous vous aimez pas. Il n'y a rien à expliquer. Didier Deschamps, il te déteste. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Donc ce qui, là, là, ce qu'on peut constater, c'est que Didier Deschamps, il a envie de dire que si la finale de Coupe du Monde n'a pas été remporté par l'équipe de France, c'est parce que Benzema a abandonné l'équipe. Et là, Karim Benzema, il va aller dire « Non, c'est pas moi qui ai abandonné, c'est eux qui m'ont dit que, voilà, j'avais mal à la jambe, alors que moi, je me sentais bien, j'aurais pu jouer, j'aurais pu continuer, mais on m'a pas donné l'opportunité, donc euh, vas-y, classe hey, !» Eh oh, on sait très bien, vous voulez quoi Vous voulez un autre documentaire Vous voulez vendre un documentaire Eh hey. Karim, Didier Deschamps, allez sur un ring ou aller dans une chambre d'hôtel et commencer à vous faire des câlins. Hein? C'est quoi ça Puis toi, tu mets tes lèvres sur lui qui n'a pas de lèvres. Hein? Et puis ça fait euh, one lèvre au lieu de faire one love. Oh, on s'en fout de vos histoires là. On a perdu la finale. Tu penses que c'est la faute de, de, de qui hein? De ceux qui ont participé. C'est-à-dire Didier Deschamps qui n'a pas su galvaniser hein? les joueurs qu'il a fait sortir lui-même au bout de 30 minutes parce qu'il a vu qu'il n'avait pas de trip, qu'il n'avait pas d'énergie, plus de vitamines. hein On a vu. Mais bon, faut passer à autre chose. On a perdu. Qu'est-ce que tu veux là hein Didier Deschamps, toi là, commence pas. Hein ne commence pas. Hein tu as un palmarès absolument magnifique. Champion de France, Coupe du Monde, finale de Coupe du Monde. Ça suffit. Pourquoi tu parles avec le bambin lui, il est là en train de dire que la Ligue des Champions, c'est plus difficile. Il est malade ou quoi Il est malade. Le seul truc qu'il a remporté plusieurs fois, il dit que c'est ça qui est le plus difficile. Hey, on t'a vu en Coupe du Monde au Brésil. hein. On t'a vu. hein hein. Commence pas toi aussi. hein. Karim, commence pas. Hein 2014, là, on t'a vu. hein. On t'a vu. C'est quoi ça Ça y est, Cristiano Ronaldo, il est parti. Le mec, il commence à marquer partout. Il fait le malin. C'est qui le meilleur buteur de la Liga C'est toi Je vais parler au peuple, je vais parler au peuple. Tu vas parler à quel peuple, toi Hein Tu vas parler à quel peuple Bon, je suis un comédien.